Salut, bienvenue dans cette vidéo, et oui j'avais envie de faire un making of de, du, de la partie montage des partoches, et donc c'était l'occasion après cet épisode 38 sur la Symphonie numéro 5 de Beethoven, et je voulais en parler en voix off comme ça, donc bah c'est parti, il euh, y a plusieurs étapes, euh, bon là j'ai déjà fait le... le, le, le tournage et tout ça et le, la prise des voix off donc on attaque le montage avec euh, bah, trouver les bonnes parties euh, de la musique à, à montrer à l'écran, là c'est une vidéo d'un un concert euh, là c'est facile mais quand je parle d'une un, musique de film il faut bien se rendre compte que je dois synchroniser les pistes de la BO avec le film pour trouver les bons bah, moments à placer etc et ça c'est un temps bien fou bon là c'est Beethoven, c'est beaucoup plus euh, là j'ai pas cette étape pour le coup et donc voilà, on y va, je vérifie le script pour savoir où j'en suis et j'ai besoin parfois de montrer des morceaux euh, de portée, de partition euh, à l'écran, donc je les recrée sur Melody Assistant. Et là j'ai de la chance parce que j'ai la partition euh, du, bah, la partition originale en fait, du, euh, de l'œuvre, donc je peux euh, m'en servir et euh, pas dire trop de merde, mais quand c'est une musique de film dont je n'ai pas la partition, bah, je dois me fier à mon oreille et c'est parfois extrêmement compliqué et c'est pour ça que c'est euh, très inexact, évidemment. Donc euh, là j'ai de la chance, ensuite une fois que j'ai créé la partition je, la, euh, bah, je prends des captures d'écran euh, en trois parties pour que ça reste avec une grande qualité et après je les assemble sur euh, Photoshop et bien sûr il faut que j'enlève ce fond blanc parce que sinon euh, c'est moche. Donc je sélectionne avec la petite baguette magique toute la, toute la partie en noir, donc les notes et les barres de portée, en fait ça peut être très rapide c'est juste que là c'est hyper long parce que je dois sélectionner le petit bout, la petite pointe des, euh, des liaisons et euh, c'est infernal mais tout, heureusement toutes les toutes les portées ne sont pas comme ça. Et ensuite, je les assemble toutes. Des fois, il y a des petits bugs. Je ne sais pas si vous avez vu. Et je les assemble pour avoir le fichier PNG total que je vais pouvoir intégrer ensuite au montage. Bah, quel synchro c'est maintenant Et Je l'intègre. Ici, vous le voyez, je l'intègre sur la vidéo elle-même. Donc, je mets le petit cadre blanc pour le voir par transparence. Et... Vous, vous la connaissez, la petite barre de lecture Non, c'est pas, pas un logiciel qui fait ça tout seul, c'est moi qui anime une barre de lecture, qui est une simple image, hein, la barre, que j'anime, euh, en synchronisant avec la musique. Euh, bah, image clé par image clé, en fait, et d'ailleurs, en plus, euh, cette portée-là, elle est fausse. J'ai dû la changer après un export de... Enfin, après l'export 7 au moins de la vidéo, enfin bref, je trouve bien galère. Oui, je partage un peu mes galères en, en faisant ce making-of. Et donc on y retourne, là j'ai une autre portée à montrer. Euh, Celle-là elle va être sympa puisque je vais mettre un audio aussi, je vais créer un audio qui correspondra à la portée que je suis en train de créer. Donc on aura une partie de violoncelle, une partie de corde, c'est la montée que vous voyez, et une partie de bois que j'ai mis au flûte ici, les l'accord que vous voyez là. Donc pareil, hein, je, la, je la vérifie, assure la portée, je vérifie à l'audio et ensuite je la capture, je la mets sur Photoshop, j'enlève le fond et je l'intègre sur le montage mais là comme je vous l'ai dit je crée l'audio donc avec mes petites banques de son sur FL Studio et bien j'importe le fichier MIDI je l'adapte bah, je j'essaye de le rendre un petit, peu, un petit peu audible quand même un petit peu joli même si je me prends pas trop la tête non plus donc on a partie, partie violoncelle ici je fais les petites courbes là c'est la partie violon et ensuite on aura la partie bois Une fois que c'est fait, une fois que je suis assez satisfait du rendu, j'exporte je, bah, chaque partie. Comme ça, je pourrais m'en servir indépendamment, comme je veux, au montage. La partie violon seul, la partie euh, euh, violoncelle seul, etc. Et ça me permet, enfin ça c'est quelque chose que je garde depuis mes premiers épisodes de Partoche. Ça me permet vraiment de déconstruire la musique et c'est ça qui me, qui me plaît pas mal. Et donc là, on y est, j'anime la portée que j'ai créée juste avant. La petite barre de lecture que je synchronise, parfois note par note, parfois c'est quand même très long. J'essaye de vérifier que c'est assez propre, quand même. Là, la deuxième portée qui s'affiche. Deuxième barre de lecture, toujours synchronisée avec l'audio. Après ma voix off. Alors l'audio, pour ceux qui s'intéressent, c'est part... les blocs verts sur le montage. Et les roses, c'est les images. C'est long, mais dites-vous que là, c'est accéléré en plus 9 fois. Je crois que les roches font 3 heures au moins ou plus. Le pont des ici lui-même varié, alors que c'est déjà une variation du motif A, est hein, joué en alternance avec un autre motif dessiné par les cordes, une montée suivie d'une succession de demi-tons, le tout sous un accord diminué. Alors, les vidéos sont euh, à recadrer, comme vous le voyez. J'aime bien euh, qu'on voit le fond jaune derrière, donc je les recadre comme ça et je euh, ensuite je recrée un, une séquence imbriquée avec l'ensemble c'est ce que je suis en train de faire là et je le fais aussi un petit peu après enfin bref une séquence imbriquée je mets tout ensemble et ça me permet de mettre la petite ombre derrière le cadre de la vidéo voilà on y est et euh, la petite, euh, le petit mouvement de zoom et puis là on a une petite pause évidemment il faut se faire des pauses de temps en temps donc euh, dédicace à chef Michel Dumas là voilà je crée une séquence imbriquée, boum, ça devient vert, et là, je vais pouvoir euh, animer l'ensemble, le, faire un petit zoom, histoire que ça soit un petit peu un montage un petit peu plus dynamique. On vérifie toujours sur le petit piano, de temps en temps, on en a besoin, donc la portée ne suffit pas. Là, je recrée une autre portée. Une des montées assez épiques dans la symphonie de Beethoven. J'enlève le fond, et là, on arrive sur une autre étape que je fais souvent, souvent sur Musicam Scribere, c'est de euh, montrer euh, à quoi ça correspond sur le piano. Et eh ben le piano c'est pareil, il hein. faut, le, faut le créer, c'est des images que je crée, euh, note par note en fait, c'est une image différente, et après je les anime comme je veux. Donc je sélectionne une touche du piano, je la colorie en orange, et après je l'exporte, et après je passe à la note suivante. Donc là je les ai toutes dans un petit dossier. Le clavier euh, s'appelle Bertrand, euh, allez pas me demander pourquoi. Et une fois que j'ai fait l'image, bah, je fais le son qui correspond. Donc là la montée de gamme que je décide de montrer, et eh ben je la, je la crée sur FL Studio aussi au piano. Et ensuite, je synchronise euh, image par image le, le Bertrand, là, le petit clavier euh, pour que chaque note apparaisse au moment où on l'entend. Et je vérifie aussi sur internet que je ne dise pas de bêtises sur les, la, le, la gamme mineure mélodique euh, ascendante. Et vous l'avez, voyez, hop, là je les synchronise. Je m'aide d'une un, séquence que j'ai déjà montée avant. Et ce qui est long aussi, on va le voir, c'est de mettre les petits fondus entre chaque note. Voilà, c'est ça, les fondus. Voilà, Pour pas que les notes apparaissent trop, euh, bah, trop directement, je trouve ça un peu abrupt. Donc je fais des fondus sur tout, tout, tout, tout ce qui apparaît presque, apparaît en fondu. Et ça prend trop de temps. Là, je crée tout ça et je mets la séquence pour mettre l'ombre derrière la, la, le clavier de piano et le petit mouvement de zoom encore une fois. Je resynchronise des trucs. Là, c'est des images clés. Pour faire l'animation de la portée, elle bouge. Comme ça, on montre ce que j'ai envie de montrer. Ça rend fluide, ça rend pas mal. Hein. Et là, je vais remodifier cette portée parce que je mets en lumière certaines notes de la portée. Donc, je les coloris en rouge. Donc, Je reviens sur Photoshop avec le premier fichier et j'en crée un deuxième avec les notes rouges. Donc, c'est exactement le même. Comme ça, au montage, je vais le placer, euh, cette nouvelle image, je vais la placer exactement au même endroit que la première image et dans un fondu, comme ça, on verra le lien entre les deux. Là, voilà, elle n'est pas au même endroit et avec le, la, la trajectoire, je les place au même endroit. Et vous le voyez, le, le, le clavier, là, il a fallu le, le recadrer aussi et lui mettre une petite teinte orange pour matcher un peu avec les, les, bah, les colo la colorimétrie générale de mes, de mes vidéos. quoi. Ici on a du petit texte à synchroniser avec euh, la musique, c'est quand je montre que euh, parfois les, les motifs sont alternés entre violon et bois, donc quand on entend le violon je mets le texte thème du violon, quand on l'entend au bois je mets réponse au bois et je les synchronise au bon, bon moment et je les place au bons endroits, et toujours avec les petits fondus pour qu'ils apparaissent euh, bah, de façon assez fluide. Et puis là, comme vous le voyez, je reprends mon micro, comme je suis en train de faire maintenant, et j'enregistre une voix off additionnelle, comme ce que je suis en train de faire là ben, sur Audacity, parce que j'ai dû me gourer ou dire de la merde ou j'en sais rien. Donc après, une fois que j'ai enregistré ce petit bout de voix, je le remets sur FL Studio pour le, pour le mixer un peu, pour, le, pour faire un EQ dessus, pour que la voix soit un petit peu plus propre, et je hop, je la, je la remets dessus, ni vu ni connu. Et là on va terminer avec une dernière, un dernier type de séquence, c'est euh, une portée aussi, mais quand, quand je ne crée pas la portée directement sur euh, Mélodie Assistante, mais quand je crée une portée de toute pièce, à partir d'une image de portée vide avec fond transparent, puis une ronde, une, une, une autre ronde vide avec fond transparent que je place à l'endroit où je veux sur la portée, et pareil pour, la, pour les dièses, les bémols et tout ça. Ça, je l'utilise beaucoup dans Musicam Scribere aussi. Donc là, le texte, évidemment, aux bons endroits, euh, qui dit les bonnes choses, donc il faut que je vérifie. Et ça, c'est une source d'erreur immense. Et voilà, chaque note, quand je veux que cette note apparaisse, je la mets là, je la mets là, je la fais apparaître avec des fondus, je la fais disparaître avec des fondus, il y a des fondus partout. Mais au moins, le résultat, moi, il me plaît, donc c'est le principal. Mais en tout cas, voilà, ça, ça prend du temps. Et là, on est en x15, hein. Hein, je, vous, je vous mâche un petit peu l'épreuve l'apparition, la disparition, au bons endroits, et l'audio qui correspond aussi à chaque fois, et on vérifie aussi à chaque fois, si je dis pas de la merde, là, en l'occurrence, c'est l'écriture orthographique de l'accord, parce que je suis pas un expert, j'ai pas, euh, pas l'éducation de, de toute cette théorie musicale. D'ailleurs, ce script a été relu par, euh, par un expert qui a fait musicologie, et, euh, et il a suggéré aussi des choses, donc... Euh, ce que je dis, normalement, est plutôt validé. Mais au montage, je fais encore parfois des erreurs. D'ailleurs, j'ai dû rechanger des choses. Je m'étais gouré. Donc, euh, c'est toujours assez compliqué. En tout cas, on arrive sur la fin. Et donc, j'espère que, bah, surtout, ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi. Voilà. Et dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. Je suis vraiment très content d'avoir partagé ça. Je vous jure, c'est euh, quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Donc, euh, bah, commentez, n'hésitez pas à liker. Et puis, euh, on se dit bientôt, hein, bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut, gros bisous.